Bart, pourquoi t'as fait brûler ma décoration Laisse tomber, C'est parce que tu me détestes ou parce que t'es mal dans ta peau Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait plaisir et je sais pas pourquoi je recommencerai. Tu pourrais me dire que t'es désolée au moins. Mais pourquoi Bart, la seule raison que tu as de t'excuser, c'est que si tu regardes tout au fond de toi, tu verras une tâche, un truc moche, quelque chose que t'as pas envie de voir là. Parce que d'avoir ôté la sensibilité de ta sœur. Fiche-moi la paix, regarde au fond de toi. La tâche, moi, je la cherche toujours. Oh, que, que j'ai des vides, je sais trouve rien. C'est pas parce que j'ai posé un truc qui lui avait donné du mot que je l'ai fait pleurer. Oh oh. Je suis désolée, Lisa. J'accepte tes excuses, mais pas bonnes. Tu sais, ma c'est mon parent.